Si la vie associative t'intéresse et que tu as envie de créer du lien avec d'autres étudiants, de participer au dynamisme des campus, l'Université de Rennes 1 regroupe plus d'une centaine d'associations étudiantes dans des domaines d'activités variés. Associations de filières, culturelles, sportives, liées à l'environnement et au développement durable, à la solidarité, aux sciences et techniques et plus encore. Pour un aperçu de ce riche tissu associatif, découvrons les deux grandes familles d'associations présentes sur les campus, les associations de filières et les associations transversales. Les assos de filières, plus connus sous le nom de Corpo ou Bureau des étudiants BDE, organisent principalement des actions permettant de favoriser la cohésion au sein de leur formation. Mais pas que tutorats, soirées de filières, conférences-débats... Les assos transversales, quant à elles, te proposent des activités dans des domaines variés tels que la photo, le cinéma, la culture asiatique, l'informatique, la radio, la musique, le sport et que sais-je encore. Elles sont également très impliquées dans le développement durable et la solidarité. Jardin partagé, atelier d'auto-réparation de vélos, épicerie et recyclerie gratuite. Quel que soit leur profil, de nombreuses associations étudiantes de Rennes 1 s'investissent aussi dans la réalisation d'événements à caractère solidaire et citoyen. Octobre Rose, Jeudi Non au Sida, L'Hôpital des Nounours, Semaine contre le Sexisme. Comme tu peux le voir, la vie associative est foisonnante à Rennes 1. Alors n'hésite pas à parcourir l'annuaire des associations ou à prendre contact avec le pôle vie étudiante qui pourra t'accompagner dans tes démarches de création d'assaut ou de montage et financement de projets. Pour en savoir plus, étudiant.univ-renne1.fr rubrique « Je m'engage ».